Bonjour Louise Bonjour Michel Bonjour, Bonjour à, à tous Alors initialement, le Louise et Michel devait être tourné le samedi 14 décembre. Malheureusement, les circonstances nous l'ont empêché. Mais ça ne nous empêchera pas de vous présenter les futures animations du mois de décembre dans une version un peu plus légère. Et ce mois-ci, c'est le mois Star Wars décembre, nous vous proposons donc une soirée Star Wars, donc le vendredi 11 décembre à partir de 18h. Il y aura des projections, des jeux vidéo, du maquillage et des jeux de plateau. Et à 19h, nous recevrons le physicien Roland haut qui nous parlera de la science dans Star Wars. Et puis les activités de la bibliothèque pour le mois de décembre, donc le Café Blabla les 4 et 18 décembre à partir de 14h30. Les Wonder Crudis, les mercredis après-midi à partir de 15h. Les Histoires et compagnie, le samedi 12 à 11h. Le ciné des habitants, le samedi 12 à 15h30. Les cafés de Louise, les samedis 5 et 19 décembre à partir de 11h. Et enfin, le goûter des pingouins, le samedi 5 à 16h. Vous voyez, on va passer un super mois de décembre tous ensemble. Et en attendant, n'oubliez pas que... La, la douceur, douceur des e soit avec, avec vous, vous.